Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Donc les Dédés, la vidéo du jour, ça va être une vidéo bonus Je viens de m'offrir une borne arcade Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec les frelons Il y a un petit truc à voir avec les frelons un petit, un petit truc à avoir avec Dédé Juste un petit truc Mais en fait, quand c'est un ami, qui est devenu un ami maintenant Il m'a fabriqué une borne arcade personnalisée Il fait ça sur Toulouse Je l'ai rencontré parce qu'il a eu des problèmes de frelons Donc je suis allé chez lui traiter deux nids de frelons européens et euh, du coup on a discuté et j'ai vu qu'il faisait des bornes arcades. et comme moi j'ai toujours voulu avoir une borne arcade depuis que je suis petit ou un flipper euh, Ben là ça y est, j'ai 40 ans, je me suis lancé Donc c'est une borne arcade avec 1300 jeux Donc la personne qui fait ça, il s'appelle Mathieu, c'est la société Rétropad Vous voyez la petite carte, société Rétropad à Toulouse Mais il livre dans toute la France hein. et je ne sais pas s'il si livrent même pas en Europe aussi donc il y aura tous les liens dans la description, le, son site internet, vous pouvez aller voir le site, il y a les tarifs, il y a tout, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez payer en plusieurs fois et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, Mathieu, je te remercie cette borne parce qu'elle est magnifique, ça fait déjà euh, peut-être deux semaines que je l'ai depuis que j'ai filmé cette vidéo. Franchement, passer une soirée avec des amis avec une borne arcade dans le salon, euh, c'est top. Voilà, donc je te remercie, euh, le graphiste aussi. Parce que je sais que tu travailles avec le graphiste, tu euh, as café le graphiste, mais il a fait un boulot euh, de fou. Donc euh, je te remercie, je t'avais promis que je ferais une petite vidéo. Euh, je te soutiens, c'est un Toulousain, nous les Toulousains, on se soutient tout le temps. Donc si de temps en temps vous voyez, ce n'est pas des placements de produits, mais je monte des produits et que c'est fabriqué par des Toulousains, hein, ben, c'est obligé que je monte. Voilà, je suis comme ça, nous les Toulousains, on est très solidaires. Donc le mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je vais vous montrer la borne arcade. Et vous allez voir ça, il y a une petite surprise aussi. Allez, bon visionnage et dédé. Oh oh oh oh Bon voilà les Dédés, c'était une petite vidéo sympathique, c'était pour vous présenter la borne arcade. Merci à Mathieu pour cette borne, elle est magnifique. Je sais que c'est pas donné une borne arcade, mais si un jour vous avez la possibilité, franchement, vous invitez des amis, des enfants, il y a de quoi s'éclater. Bon ben je vous fais plein de gros bisous, c'était une petite vidéo bonus. Je vous dis à très bientôt les Dédés